Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme la plupart des traders débutants durant de nombreuses années, je me suis contenté d'utiliser des graphiques de bougies japonaises avec un ou deux indicateurs donc stochastique, RSI et d'autres indicateurs. Et bon j'ai progressé avec cela mais bien sûr les résultats n'étaient pas toujours excellents. Parfois je me demandais pourquoi le marché partait dans un sens de manière tout à fait étonnante et rapide et à force donc de, de travailler, de, de chercher des méthodes et de fréquenter des, des traders professionnels et eh bien j'ai appris que les traders professionnels avaient beaucoup plus d'informations que moi et c'est ce qui expliquait pourquoi dans certains cas j'étais surpris de certains mouvements des marchés. Donc vous, peut-être qu'à l'heure actuelle, vous utilisez encore les bougies japonaises et un ou deux indicateurs, mais seulement cela. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, j'utilise bien plus que, que cela. Et euh, comme vous pouvez le voir, il y a le carnet d'ordre, il y a le market profile. Donc ce sont toutes des, des informations. Vous voyez ici le market profile, le footprint. Donc toutes des informations, où on voit réellement ce qui se passe dans les bougies japonaises. Donc vous voyez ici le footprint et bien vous voyez tous les contrats qui sont réellement passés entre traders dans une bougie, des informations qu'on n'a absolument pas avec les bougies japonaises. Donc si vous vous tradez avec les bougies japonaises et, bien, et que moi en face j'ai beaucoup plus d'informations il est clair que je vais pouvoir prendre une position peut-être contre vous et vous allez perdre de l'argent quand moi je vais en gagner. Donc c'est ce qui explique probablement que 90% des traders perdent et 10% gagnent. Donc ceux qui, qui ont le plus d'informations bien sûr font partie des traders qui gagnent. Donc aujourd'hui je pense qu'il est indispensable avec les outils qu'on a. Donc vous voyez ici j'ai une plateforme devant moi qui est la plateforme Tradovet que j'utilise depuis quelques mois maintenant et le Market Profile également que j'utilise, le carnet d'Ordre, euh, le footprint. Toutes ces informations-là on les trouve dans, euh, dans une seule plateforme. Tradovet, qui est également un broker donc ça simplifie énormément les choses. Moi je suis fan de cette plateforme Tradovet parce qu'en plus c'est un broker et euh, ça fonctionne sur, euh, sur Mac et sur PC. Donc on n'a pas de soucis à ce niveau-là et les informations qu'on a sont hyper précise, hyper fluide et on peut trader sur les marchés européens, les marchés américains. Regardez ici je suis sur le mini SP500, sur le mini Nasdaq, vous voyez comme c'est fluide, comme ça fonctionne bien et bien avec des outils comme ça c'est sûr qu'on a un avantage énorme par rapport à, à d'autres traders. Donc si on se contente des bougies japonaises ben c'est sûr qu'on a un handicap par rapport aux traders comme moi qui utilisent euh, ces outils-là. Donc si vous aujourd'hui, vous voulez passer le stade supérieur et peut-être passer euh, parmi les 10% de traders gagnants, ben, songez-y, euh, songez au market profile. Moi j'ai créé donc des formations, j'ai commencé bien sûr avec les bougies japonaises, euh, le scalping parce que pour moi c'est une évidence que le scalping est la meilleure méthode on peut gagner avec un mouvement d'un tick seulement, on peut gagner 10 euros sur, sur un tick, 12 euros sur, sur le mini SP500. Donc c'est assez incroyable tout ce qu'on peut faire à partir du moment où on a des outils comme ça. où on voit exactement, quelles sont les, les parties euh, donc qui, qui veulent acheter, les traders qui veulent vendre et on peut suivre bien sûr euh, ces traders. Pourquoi Parce que nous avec notre petit capital même si on a 100 000 euros de capital, ben, on ne joue pas dans la même cour que les grands qui ont des, des centaines de millions à trader qui font bouger les marchés. Donc c'est clair qu'on ne peut pas aller contre le marché mais il faut pouvoir voir à quel moment les traders, mettre des ordres, des ordres puissants qui vont faire bouger le marché soit à la hausse soit à la baisse et réagir très rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire du scalping et se positionner, rentrer rapidement, sortir rapidement et avec ces outils-là bien sûr on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire cela. Donc si vous voulez vous faire partie des traders gagnants et eh bien mettez-vous à cette méthode-là, suivez mes, mes vidéos, suivez mes formations moi je suis là pour vous aider mais c'est clair que ça me fait de la peine de voir encore beaucoup de traders qui se contentent de, de trader avec des bougies japonaises, avec de simples indicateurs qui eux indiquent ce qui s'est passé mais pas ce qui va se passer. Nous avec ces, ces indications-là, avec le, le carnet d'ordre et avec le market profile, ben, on sait exactement ce qui va se passer. Donc euh, on a un avantage énorme par rapport aux autres traders et peut-être par rapport à vous si vous n'utilisez pas encore ces outils. Donc je vous encourage à vous intéresser à ça et à ce moment-là vous verrez que le trading peut être quelque chose de fantastique. Vous pouvez trader une heure ou deux par jour, gagner 1000 ou 2000 euros par jour donc selon le capital que vous avez. Mais en tout cas vous aurez les outils pour arriver à des bons résultats dans un délai très court par rapport aux autres méthodes ou qui peut-être vous conduiront à ne jamais avoir de bons résultats. Donc posez-vous la question, est-ce que vous faites encore partie des 90%, 90% de traders perdants et est-ce que vous voulez passer dans les 10% de traders gagnants Mais il n'y a pas photo, hein. c'est clair qu'il faut que vous utilisiez les outils euh, qu'il faut. Donc euh, vous ne pouvez pas faire une course de Formule 1 avec une petite voiture hein. donc il faut un outil euh, puissant, il faut, faut un outil puissant pour devenir gagnant en trading comme euh, être le meilleur dans n'importe quelle compétition. Il faut bien sûr les outils adéquats pour ça. Voilà j'espère que vous appréciez cette vidéo, euh, mettez un pouce ouais. vers le haut, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Cliquez sur la petite cloche si vous voulez que je vous donne encore de bons conseils euh, pour euh, pour avoir les meilleurs résultats en trading, mais il est clair qu'il vous faut les meilleurs outils. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.